Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un nouvel appartement en colocation ainsi que son heureux propriétaire qui va pouvoir nous en dire plus. Donc je frappe à la porte et voilà pour la colocation. Bienvenue à ma coloc de mon ex chez moi, voilà. Voilà, nous allons... J'habitais là vous allez pouvoir voir un nouvel appartement et puis bah, nous expliquer bah, l'explication voilà, voilà, de l'investisseur. Ouais. Cet appartement, c'est tout qui me la chassé. Voilà. Exactement. Qui n'était pas prévu pour moi en plus, hein. c'était prévu pour l'or. Hein. C'est vrai. Euh, donc, à ma gauche, donc ici, tac, chambre. il y avait au début une cuisine. C'était la cuisine. C'était la cuisine ici, qui a drôlement changé. Hein. En là, effet. Voir. Donc, tout moderne, des rangements partout et même un petit... Euh, je ne sais pas comment on appelait ça, euh, des aras ou. C'est l'ancien cellier ou ouais, l'ancien. Ouais, ouais, ouais, ouais, effectivement, ouais. qui fait du rangement du coup. Oui, c'est ça, le rangement. Ouais. Voilà, ouais. qui est un peu isolé, donc ça ouais. c'est ouais. bien. On va montrer la décoration. Qui a réalisé ce beau. Euh... Mais c'est Ondine, hein, là. Ouais. Ondine, voilà, dont on mettra le lien dans la, dans la ouais. description. Très belle déco. Donc là, la transformation Tout de la cuisine fait, en chambre. Ouais. Bah, je, peux te donner, je te donnerai peut-être les, les anciennes photos d'ici. Ah oui, effectivement, pour voir la transformation. Ouais, ça a bien changé. Ok. Ensuite, la pièce de vie, voilà, pièce de On n'a pas encore trop vu et donc bah, qui est, est baignée de lumière. Ouais, c'est sûr. Compris. Lumière Et puis un calme, calme fou. Avec une cuisine un peu atypique, parce que la cuisine est sur deux, deux points. Donc le point chaud, et le point haut, voilà, sur des okay. deux parties différentes. Ok. Tout ça, c'était construit, euh, comment dire, exprès, voilà, pour, pour ici. Voilà. Parfait, sur mesure. Ouais, sur mesure, tout sur mesure. Très joli déco couleur bois. Oui, j'ai bien aimé. Et, on Et puis après, haut. un petit point cocooning. Euh, voilà, Côté Pas très grand, mais euh, je trouve que sympa. Qui est suffisant. Okay. Euh... Ouais. Bon, en tout, on a 55 m ici. Pour une colocation avec combien de chambres Trois chambres. Trois chambres, la ok. La première, on l'a vu, c'était la plus petite avec un petit coin euh, spécifique. Ok. Avec un extérieur hyper tranquille, sans vis-à-vis. -vis. <rire> Ça, c'est cool. Dans la verdure, ok. Et on va vous montrer les deux dernières chambres. Voilà. Vas-y, je te laisse. La première, fait une dizaine de mètres carrés avec un grand placard à droite. Ok. Très joli. La numéro 2. Avec une décoration donc différente de la première. Ouais. Et la, la troisième et dernière, dernière chambre. Pareil avec une vue nickel. Okay. Là, les arbres ne sont pas encore fleuris, mais quand ça fleurit, c'est super. Ok. Et bien bah, très bien. Okay. Et, et Le les dernières suites Avec euh, bah, ça, pareil. un chauffe-eau euh, nouvelle génération, les plats. Ça, okay. je recommande vivement parce qui ne pas bien. Ok. Voilà. Et, et la, la salle d'eau pour une finir. Une salle d'eau avec un rangement pour chaque personne. Bon. Voilà. Et ça c'était le seul truc que j'ai presque laissé, c'était la, la douche qui était avant mais qui fonctionnait très bien, qui est nickel donc. donc on ne fait pas laissé. de travaux superflus, on laisse l'existant quand il convient. Oui combien. tout à fait voilà. Bon va bah, très bien. Euh, et puis au niveau des chiffres, alors souvent on me demande les chiffres, ah, la les chiffres oui. et tout les alors. Chiffres. On peut, on peut en parler pour une fois que l'investisseur est là, parce que sinon ouais. ce n'est pas évident. Et puis on... moi j'aime bien être prudent, donc j'aime bien dire que ce n'est pas forcément euh, la règle. Pardon, je vais retrouver le, la bonne vidéo. Ouais, donc Qu'est-ce que côté. tu peux nous dire sur les chiffres de cet appartement qui, voilà, qui, qui est… On te laisse parler. Ouais. Eh ben tu me l'avais trouvé donc, à 115 000 euros. Il faut savoir que juste à côté, il y a des garages. Donc moi le garage, il ne m'intéressait pas, disons. Euh, je préfère avoir du cash, donc euh, je l'ai vendu 15 000 euros. Donc j'ai un appartement à 100 000 euros, voilà. Okay. Donc on est à Lyon 8 avec le nouveau tram qui arrive, donc euh, franchement c'est nickel. Bon. Euh, les trois chambres je vais mettre à plus de 500 euros, toute charges comprise. Il y aura tout l'intérieur, par contre l'électricité, donc ils viennent avec leur sac et puis leur assurance et puis c'est tout, est voilà. tout, okay. tout sera dedans. Et moi je vais avoir un cash flow de plus de 500 euros. Ouais. Bon, pour 500 ça, ça. euros, ok. Dans quelle mesure c'est facile à trouver à reproduire C'est là où je suis prudent. Hein. C'est que ben, il faut. C'est difficile. C'est des biens ben, qu'on trouve par un chasseur ou voilà. C'est bon. voilà. voilà. C'est pas, pas évident. Voilà, c'est possible. Euh, ça existe. C'est difficile à trouver et ce n'est pas la règle en fait. C'est ça l'idée, c'est que non. voilà, ça peut coûter plus cher. Ça peut y avoir une opportunité. Il peut y avoir une raison qui fait qu'un bien soit un peu en dessous du prix du marché. Euh, voilà il faut avoir ça en tête aussi oui tout à fait ça me rappelle un peu un bien que j'avais à la part Dieu euh, donc il fait enfin, toujours 43 mètres carrés je l'ai à 135 000 euros il y a deux ans donc c'est vraiment pas cher du tout et pour ça des fois on te disait oui je veux comme l'autre Stéphane euh, ça marche pas comme ça en enfin, fait c'est très difficile c'est bien comme ça ben, c'est une fois et puis après on crée la bonne affaire c'est ça aussi ce ici fait. en deux chambres j'aurais pas gagné de l'argent, soit juste patrimonial, genre je remboursais mon prêt, mais moi l'objectif c'était pas ça, que ce soit bien bien pour mes colocataires, et que moi aussi je gagne de l'argent, donc que tous les deux soient gagnants, et ça c'est important, hein. donc on crée la bonne affaire. Voilà, c'est ce qu'on en fait. Ben écoute, en tout... écoutez, vous avez une, une, un exemple ici à la fois de l'appartement, de l'agencement qu'on peut faire dans 55 mètres carrés, euh, d'une décoration réussie, et puis ben, voilà du, de, de, de ce que peut donner un investissement un ordre d'idées, voilà, dans ce qui est vraiment de ce qu'on fait. Après, de les prix plus changent du... beaucoup, hein, donc c'est vrai, souvent les gens aiment bien le, le, le, savoir le prix, mais les prix évoluent tellement vite, on a pris 10% l'année dernière, donc voilà. Donc, Exactement. Hein. En tout cas, voilà un exemple. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette, cette vidéo, cette, cette visite d'appartement. Merci à toi Stéphane. Merci de ta visite. Et puis avec plaisir, et à bientôt pour les prochaines vidéos, d'autres exemples de ce qu'on peut réaliser sur une ville patrimoniale comme Lyon en colocation avec des rendements intéressants et. Et voilà. Avec moi, mais la banquière pour l'instant ne plus me prêter, donc <rire> ça fait des émotions donc, pour les banquiers. Euh, voilà. <rire> On va voir les prochaines aventures. Tout à fait. À très bientôt. Merci. Salut. Et là, je vais éteindre.